qui a été reconnue dans la loi ESS, Économie sociale et solidaire, en 2000, seulement en 2015. Il y a eu tout un travail de pionniers, d'innovateurs et un, de convaincre aussi. Et on a quand même eu la chance en, en 2014 d'avoir une loi ESS qui en France, même si elle va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Moi ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui au départ avaient sans doute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 En disant oui, mais bon, c'est compliqué. Il y a des choses que que simple citoyen ne pourrait pas faire, etc. On parle, il y a, enfin il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire, ben, en fait, on, on peut comprendre les choses. Il faut, il faut juste euh, qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation. Mais euh, les citoyens aussi peuvent entreprendre. C'est pas réservé à, à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça le principal message.